Toutes les pattes sur le pont Les amis, nous avons des missions de sauvetage qui nous attendent Les chiots, nous avons une nouvelle mission Sauve la baie Pas de patrouille, rassemblement Le Capitaine Turbo vient juste d'appeler. Il essayait de réparer le phare lorsqu'il a fait tomber l'ampoule dans l'océan. Sans l'ampoule, les bateaux dans la baie ne sauront pas où sont les rochers. Pas de patrouille À la rescousse Zuma peut plonger en profondeur sous l'eau pour trouver l'ampoule. Ensuite, il peut la donner à Chase. Chase peut utiliser ses ventouses pour escalader le phare et redonner l'ampoule au Capitaine Turbo. Ruben utilisera sa pelleteuse pour aider à dégager le passage pour Zuma. Zuma aidera Chase à traverser l'eau jusqu'au phare. Ok, pas de patrouille, allons sauver la baie Euh, je vais dire, la baie <rire> Nous devons trouver l'ampoule que le capitaine Turbo a fait tomber dans la baie et la lui ramener au sommet du phare. Zuma a plongé et trouver l'ampoule. Choisis une capacité de chiot que tu devrais utiliser C'est chouette Il y a une empreinte de pâte dorée juste à côté Une empreinte de pâte dorée Tu as réussi Ramasse toutes les empreintes de pâte dorée que tu peux trouver. Continue de ramasser les friandises pour chiot quand tu les trouves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 On ramasse toutes les friandises pour chiot en une mission pour gagner une friandise pour chiot spéciale en guise de récompense Continue d'avancer Nous devons trouver l'ampoule et la ramener au Capitaine Turbo La capacité de chiot qui t'aidera à avancer À vos marques, prêt et plongez Aide Zuma à nager Ourra Attention aux poissons et aux algues Les heurter ralentira Zuma Suis les courants d'eau Trouve toutes les friandises pour chiot que tu peux Tu as obtenu une empreinte de pâte dorée Essaie de voir si tu peux toutes les trouver Bravo Le pont est bloqué par ces rochers Ruben peut nous aider à les déplacer avec sa pelleteuse Choisis la capacité Très bien Maintenant, nous pouvons continuer Je détecte une empreinte de pâte dorée quelque part ici. Trouve et ramasse toutes les friandises pour chiot que tu peux. Tu as trouvé une empreinte de pâte dorée Ramasse toutes les empreintes de pâte dorée que tu peux trouver Choisis la capacité de chiot que tu as besoin d'utiliser. Tu as réussi! Tu as obtenu les prix en prix! Tu as aidé Zuma à trouver l'ampoule de la baie. C'est maintenant au tour de Chase, le super espion. Aide-le à escalader le phare avec ses ventouses et à rendre l'ampoule au capitaine turbo Chase le super espion Nous sommes presque arrivés à la fin Doré pas très loin Ramasse toutes les friandises pour Chio que tu trouves pour gagner des friandises pour Chio, en guise de récompense lorsque tu reviens à la tour de contrôle Le phare est juste devant Continue d'avancer pour que Chase puisse rendre l'ampoule au Capitaine Turbo Une empreinte de pâte dorée. Tu as réussi Essaie de voir si tu peux toutes les trouver Pour tirer la corde vers la gauche, déplace le joystick gauche Dépêche-toi Tu dois passer le passage avant qu'il ne se referme. Bravo Nous y sommes presque Nous devons traverser l'eau. Zuma peut aider avec son aéroglisseur. Quelle capacité de chiot devrais-tu utiliser Nous pouvons continuer. Continue de ramasser les friandises pour chiot quand tu les trouves. Chase le super espion peut traverser ici. Il peut lancer une tyrolienne depuis son sac d'espion et l'utiliser pour passer au-dessus du fossé. Utilise la tyrolienne de Chase le super espion en appuyant sur X. Bravo Tu as aidé Chase le super espion à utiliser sa tyrolienne Maintenant, continue d'avancer. Tu as obtenu les friandises pour Chio. Nous sommes arrivés au phare. Maintenant, Chase, le super espion, peut escalader et donner l'ampoule au capitaine Turp. Nous devons atteindre le sommet du phare. Et donner l'ampoule au Capitaine Turbo Chase le super espion peut utiliser ses ventouses d'espion pour marcher sur le mur Aide Chase le super espion à utiliser ses ventouses d'espion pour escalader le mur en appuyant sur B Très bien Chase le super espion grimpe Aide-le à escalader jusqu'au sommet du phare et donne l'ampoule au Capitaine Turbo. Aide Chase, le super espion, à escalader le mur de haut en bas en utilisant le joystick gauche. Tu peux changer de côté en appuyant sur A. Il y a une empreinte de pâte dorée juste à côté. Tu as réussi Maintenant, escalade jusqu'au sommet du phare et donne l'ampoule au Capitaine Turbo. Ramasse toutes les friandises pour chiots que tu trouves pour gagner des friandises pour chiots en guise de récompense lorsque tu reviens à la tour de contrôle. Tu as obtenu une empreinte de pâte dorée Quelle patte croyable Tu peux changer de côté en appuyant sur A Tu as ramassé tu... Bravo L'ampoule est réparée Maintenant, les bateaux dans la baie peuvent voir où ils vont en toute sécurité Bien joué, la patte-patrouille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 tu peux encore voir les images en sélectionnant la mission de sauvetage et en appuyant sur Y.